Hello hello, donc euh, on est vendredi, euh, alors je sais que c'est la fin de la semaine, mais bon, je vais commencer ce vlog vendredi, voilà, parce que, parce que, parce que, pourquoi pas, j'ai envie de dire, euh, donc il est 9h30, quelque chose comme ça, euh, alors aujourd'hui je vais pas bosser euh, à l'extérieur, j'ai décidé de rester à la maison, c'est vrai que j'essaie d'aller bosser dans des cafés, enfin vous verrez dans le vlog de temps en temps parce que ça a tendance à plus me motiver de ne pas, pas être chez moi. Donc aujourd'hui euh, je vais bosser sur Tant qu'il le faudra, sans grande surprise. Euh, J'avais pris le mois de juillet pour travailler sur euh, mon projet de science fiction, euh, mais là, là je reprends vraiment Tant qu'il le faudra parce qu'il faut vraiment que, Il faut que ça avance. Euh, là je suis sur le tome 3. Euh, et bon, je sais pas trop, euh, je m'étais dit, ouais, je vais le finir en août, le tome 3, bon, non, je, je vais pas le finir en août, mais euh, j'aimerais au moins bien avancer et écrire peut-être euh, tout le mois d'avril. Euh, puisque du coup, le tome 3, c'est avril-mai-juin, donc il y a en gros trois bah, mois. Euh, et là, j'ai scénarisé tout le mois d'avril, et je me dis, il y a peut-être moyen que j'arrive à l'écrire en entier. On verra. Hier, j'ai écrit le chapitre 61 que j'avais mis de côté, parce que j'avais déjà écrit le 61 et le 63, ce qui c'était plus facile. Euh, là je pense que je vais pas écrire le 64 parce que c'est un chapitre sur Prudence et je sais pas encore ce que je mets dedans. Euh, mais du coup je vais écrire le 65 qui est sur David, où là je l'ai beaucoup plus dans la tête, donc je pense que ce sera plus facile. Euh, donc voilà, dans l'idéal j'ai écrit un chapitre par jour. Euh, parfois quand je suis un peu fatiguée ou que je suis un peu lente, euh, c'est un demi chapitre. Euh, du coup je le finis le jour d'après. Euh, voilà, bon, je vais commencer. Je me suis calée dans mon lit, je sais pas si on voit, voilà. Avec mon ordi sur les genoux, euh, mon petit ordi portable. Uh, et puis voilà, je, je vais commencer, tout simplement. Il est 13h Ouais. Non pas encore. Il est 12h50. Euh, donc j'ai bossé quoi je, je, je, je, Enfin bon poussé un certain temps, euh, j'ai pas terminé mon chapitre, je suis à 2200 mots. En général oui, mes chapitres font autour de 2-3 3000 mots et puis surtout bah j'ai pas fini ce que je voulais raconter. J'ai un peu galéré parce que euh, je fais référence à euh, l'histoire entre David et MJ. Euh, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais, jamais explicité, enfin c'est juste des briques de trucs. Euh, du coup j'ai essayé là de expliquer ce qui s'est passé. Euh, sans pour autant que ce soit trop lourd et que, enfin, que ça fasse euh, surfait, genre, et voilà, dans les épisodes précédents, ce que je vous ai pas dit. Normalement sur la relation entre David et Galade, puisqu'en fait ça concerne les trois, j'étais censée faire un... une histoire à part, enfin un S, et sauf que en fait je l'ai jamais terminée, enfin, j'ai écrit genre euh, 600 mots et j'ai pas fini. Euh, voilà, c'était censé l'électricité mais bon bref, du coup j'ai pas sorti ça, donc là il faut que je fasse ça enfin bon, bref, je galère avec mes, mes histoires de background et mes histoires de, de cul. Euh, voilà, bref, bon, j'arrête cette session et puis je reprendrai un petit peu euh, cet après-midi parce que quand même j'ai envie de terminer ce chapitre. donc voilà, euh, prête à travailler, euh, donc bon j'ai eu mon rendez-vous blablabla. Euh, là je pense qu'on entend les travaux euh, chez moi, parce que ça fait, je pense, allez, deux mois, bien, plus deux mois, je pense, je ne sais plus, euh, qu'il y a des travaux dans les bâtis, dans le sous-sol de mon immeuble, parce qu'ils refont les fondations à cause d'un sinistre, super. Euh, bref, du coup, c'est marteau tous les jours. Euh, bref, ah tiens, là, ça s'est un peu arrêté. Bon, du coup, je reprends mon chapitre 65 avec David. Euh, voilà, on avance et puis on termine ça. Et euh, après, peut-être que j'ai au bar pour me récompenser. Voilà. Allez, au boulot. Au passage, vous me posez euh, tout le temps la question, euh, quel est le logiciel que j'utilise euh, Et donc j'utilise le logiciel Scrivener. Euh, je vais vous montrer à propos de Scrivener. Voilà, comme ça que ça s'appelle, Scrivener. Euh, C'est un logiciel que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, et il me convient totalement, voilà. euh, C'est un logiciel payant, je l'ai acheté, mais il y avait une réduction pendant reimo, donc euh, je l'ai eu en promo. Euh, et en gros, comme vous le voyez, euh, il permet de créer des chapitres indépendants dans un dossier. Ce qui fait que tous mes chapitres ne sont pas les uns à la suite des autres, comme sur euh, une page Word par exemple, mais voilà, dans des dossiers, enfin dans des petits trucs séparés. Et ensuite, je peux faire des dossiers. Vous voyez là, il y a arc 1, arc 2, arc 3. C'est celui sur lequel je travaille, mais qui n'est pas publié, donc je ne vais pas vous le montrer. Euh, et donc tout ça, ça c'est le, le manuscrit. Et euh, je peux avoir une page en parallèle qui me permet euh, d'avoir euh, des notes là. Donc vous avez les... euh, J'ai une chronologie, des chapitrages, euh, des trucs avec des questions, euh, des personnages... Euh... Voilà, bon, il y a un petit peu de tout. Euh, et donc, voilà, c'est très pratique. Et après, bon, il y a des, des manières de mettre en page. Voilà, je peux avoir mes chapitres aussi un petit peu comme ça. Je peux rajouter des notes, enfin voilà, je peux faire plein de choses. Et donc, c'est très très utile. Donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu euh, mon logiciel. Et comment je fonctionne. Euh, D'ailleurs, comment je fonctionne, en fait, ce que je fais, c'est... Ben, là, vous voyez, en fait, il y a les chapitres et euh, des petites notes sur qu'est-ce qui se passe dans le chapitre. Et en fait, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que, en général, je les prévois par... Euh, bah, je sais pas, j'en fais euh, entre 4 et 10 en même temps. Euh, donc voilà, j'ai mes petites notes, je sais ce qui se passe dans chaque chapitre, et en fait, bah, au fur et à mesure, je les écris. Et là, on voit d'ailleurs que j'ai écrit le 55, jusqu'au euh, 59 jusqu'au 63, et puis il reste encore ceux-là, qui sont du coup sous cette forme de petites notes. Et voilà, vert, ça veut dire que le chapitre a été publié et euh, et rouge, ça veut dire que il a pas encore été qu'il est écrit, mais qu'il n'a pas été publié. Donc là, vous voyez, je peux mettre à jour puisque j'ai publié le chapitre de Léo avant-hier. Voilà, ça donne une petite idée de mon organisation. Bonne nouvelle, j'ai terminé en chapitre 65, euh, qui est plein de fils. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Euh, du coup. Là, ce que je fais, c'est que je vais le sauvegarder sur un drive parce que j'essaye toujours d'avoir euh, de sauvegardes un peu de mes trucs. J'ai trop peur de perdre des, des machins. Donc en fait, j'écris sur un, j'écris sur cloud, enfin, sur mon cloud. Euh, et à chaque fois que j'ai fini un chapitre, je le mets sur drive comme ça. Ça fait une, une double sauvegarde parce qu'on ne sait jamais. Euh, j'ai déjà eu des très mauvaises surprises. Euh, voilà. Donc sauvegarde, sauvegarde. Voilà. et après, je sauvegarde une troisième fois sur mon ordinateur fixe parce que on n'a jamais trop de sauvegarde. Euh, voilà, j'ai bien travaillé, c'est cool. Il est 16h30, donc euh, c'est pas mal, j'ai dû mettre 4 h à faire ce chapitre. Euh, ce qui est, bon, pas mal. Euh, le chapitre total, il fait 3382 mots, ce qui est plutôt une bonne taille. J'essaye de faire en sorte qu'il fasse au moins 3000 mots pour qu'il y ait un peu de matière, mais que ça ne dépasse pas 4000 parce qu'après sur Wattpad ça fait vraiment très long et, et c'est déséquilibré. Hier j'ai fait ça, euh, c'est un, un graphique, on peut faire un diagramme, un, je sais pas, un schéma, hein, voilà, euh, avec les relations importantes de mes personnages. Alors ça c'est les relations euh, milieu de l'arc 2. Euh, voilà, milieu de, de, du tome 2, donc vous voyez là il y a les crushs, les colocs, les inimitiés, les meilleurs amis, les relations de confiance et les couples. J'ai mis des petits pointillés pour montrer les anciens couples, euh, et là où c'est un peu la merde notamment. Et du coup, donc ça c'est milieu d'arc 2, et ça, bon ça spoil un peu mais bon pas trop quand même, hop ça c'est le milieu de, enfin le, le, le, le début de l'arc 3. Euh, voilà, on voit qu'il y a plus de lignes vertes, donc il y a des gens qui se sont engueulés globalement. Euh, il voilà, y a des couples en moins. Donc, voilà, y a, y a de là, il y a plus. J'aime bien faire ça, hein, ça me permet de me poser un petit peu euh, et de me rappeler où j'en suis. Euh, après, bon, ce n'est pas forcément nécessaire, hein, mais c'est toujours sympa de, de travailler des trucs comme ça, et puis ça permet de faire autre chose que écrire. Et de reposer un peu ses idées et de laisser pousser l'histoire. C'est tout pour euh, aujourd'hui. Je sais pas si je vais beaucoup bosser demain. Demain, c'est simple. Il y aura quand même 6 samedis. Peut-être on va travailler, on va faire un chapitre. Euh, à ce moment-là, je vous vloggerai aussi mon avancée. Euh, J'ai peut-être envie aussi de bosser un peu sur mon projet de SF quand même, parce que tant qu'il le faudrait, c'est sympa. Hein, mais euh, j'aimerais bien avancer aussi sur la science-fiction. Euh, je vous tiendrai au courant. Et puis, je sais pas au bout de combien de. C'est sûr, je montrerai ce vlog. Ouais. Hello, c'est samedi, et euh, je vais quand même travailler un petit peu aujourd'hui. Euh, J'espère quand même écrire un chapitre ou un demi-chapitre au moins. Hier j'ai pas vlogué quand je faisais ça, mais il se trouve que... Euh, donc j'ai fait le chapitre 65, euh, mais j'ai aussi fait des petits bonus euh, avec une appli qui s'appelle euh, Social Demise, et qui permet de faire euh, des fake Twitter, des fakes euh, échanges de SMS, euh, des fake compte Instagram, enfin bon, euh, des, des faux trucs comme ça. Et du coup ça me permet de faire des, des petits échanges SMS entre, euh, entre certains personnages. Euh, ces petits bonus là, je les poste sur Instagram en story. Il euh, y a une story spéciale euh, à la une euh, où je mets tous les trucs que, que je fais au fur et à mesure. Euh, et je les poste aussi sur Twitter, donc voilà, euh, si vous voulez voir les petits bonus, euh, ce genre... enfin euh, c'est des conneries hein, c'est genre... Euh je sais pas, Prudence et Sène euh, qui parlent de yaoi par sms, euh, Léo et Sène euh, qui s'envoient des potins hein, par sms, euh, Harry et David euh, qui s'écrivent à propos de Léo, enfin voilà, des, des petits trucs comme ça qui ne sont pas forcément nécessaires euh, quand tu lis l'histoire, mais euh, bon, ça fait, en général j'en poste un petit peu euh, entre, les, entre les publications pour euh, donner un petit peu de matière. Euh, J'avais fait ça il y a un moment et puis là je me suis remis sur l'appli et du coup j'en ai refait quelques-uns hier donc c'est cool, ça a plutôt plu. Donc je pense que je réitérerai l'expérience. À... Donc hier j'ai fait le 65 et donc je vais travailler sur le 66 je pense, voilà, sur un, un chapitre de Harry. Euh, sachant que j'ai toujours pas fait le 64, qui est un chapitre mais euh, je sais toujours pas ce que je mets dedans exactement. Donc euh, ça va attendre un peu, mais il faudra absolument que j'écrive le 64 avant d'écrire le 67. Euh, ouais, parce que ça concerne un personnage qui a besoin d'avancer dans le 64. Je sais pas si c'est hyper clair, mais bon. Normalement j'essaie d'écrire dans l'ordre. Mais le fait est que des fois il y a des chapitres qui me motivent un peu plus, que j'ai plus près dans ma tête. Euh, du coup, je les écris, enfin, euh, j'en laisse un de côté pour écrire euh, un autre. Je vais commence un petit peu, voir un peu ce que je vais mettre dans le 66, et puis ensuite j'aurai mangé, et je reprendrai cet après-midi, et je vous reprendrai avec moi au passage. Je profite un peu de ce vlog pour vous montrer un peu ma chambre et mon espace de travail. Euh, alors, je travaille quand même souvent en médiathèque ou dans des cafés. Euh, mais le fait est qu'il y a quand même euh, voilà, beaucoup de moments où je suis euh, chez moi. Euh, voilà mon bureau, avec euh, mon ordinateur. Alors je travaille rarement, en fait, j'écris rarement sur ce bureau euh, et sur cet ordinateur de façon générale. Euh, C'est quand même une clé souvent pour les vidéos. Et j'écris plutôt sur mon ordi portable qui, bon là, est en train de charger. Et du coup, en général, je me place ici euh, dans mon lit pour être plus confortable. Donc voilà, bon là c'est pas tout à fait euh, très bien rangé, mais euh, ça vous donne une idée. Bah, là c'est l'espace où je tourne mes vidéos. Euh, du coup en général je mets la caméra par là, comme ça vous voyez la bibliothèque. Donc voilà on a la bibliothèque ici, et puis bon on arrive sur la porte, et puis bon là c'est des, des fringues. Bon je galère un peu à terminer mon chapitre 66 là. Euh, Au final il n'y a pas du tout de temps ce que j'avais prévu, mais... On va dire que c'est pas grave, euh, parce que je pense que ça reste intéressant. Euh, et en plus, je le trouve un peu drôle. Enfin, il y, y a un truc un peu drôle dedans. Là, bon, je suis assez de moi. Euh, voilà, je suis à 2900 mots, là, et je galère à avoir les... J'aime bien attendre 3000 mots, j'avoue, c'est mon petit truc. Mais je galère un peu à conclure et à faire en sorte que, genre, ça se termine pas trop en boudin, quoi. Que ce soit pas trop beau, que genre, euh, hop, à la suite au prochain épisode. Non, mais une petite... une petite fin. Alors voilà, donc je termine ça et, et on sera bon pour la journée, ce qui est plutôt pas mal. Ce que j'avais dit, j'avais dit que cette semaine je ferai 4 chapitres. Et je suis en train de terminer le 4 chapitre de la semaine. C'est donc une réussite. Je sais pas si j'écrirai demain, dimanche. On verra euh, si j'ai la foi, ou si j'ai le temps, ou si je trouve pas de série à regarder. Euh, on verra. Voilà voilà, le truc avec l'écriture c'est que, techniquement, euh, bah j'ai pas vraiment d'horaire quoi, j'ai des trucs à faire, j'ai des courses à faire, j'ai quand même à chercher un emploi à côté, j'ai voilà, des, des trucs euh, administratifs, enfin, voilà, des choses, euh, mes vidéos euh, par exemple, mais euh, voilà, j'essaye quand même de faire en sorte que de bosser soit le matin, soit l'après-midi, et d'avoir un temps un peu dédié à l'écriture, parce que sinon, euh, on a de vite fait, j'ai vite fait d'attendre et de me dire je vais le faire, je vais le faire, et puis 18h, puis j'ai rien foutu quoi, donc euh, bon, j'essaye d'avoir des horaires un peu, euh, un peu comme si j'étais au, au boulot, même si en général, je soit j'écris le matin, soit j'écris l'après-midi, je fais pas les deux, euh, parce qu'après c'est trop pour la tête en fait, en général, 4 heures d'écriture, ça me... ça me tue un peu le cerveau, donc après je fais autre chose, bref, euh, voilà, ce serait tout pour cette journée, et puis, on verra si demain dimanche, je vlogue, euh, si j'écris, ou sinon ce sera rendez-vous lundi, tout simplement. Hello je euh, vais pas vlogué ce matin en, en partant de chez moi, j'aurais dû, mais bon bref, c'est pas grave. Euh, du coup, lundi, mardi, j'ai pas de tra... enfin dimanche, lundi, mardi, euh, j'ai pas travaillé, enfin bon, j'avais d'autres trucs à faire. Euh, hier, donc mercredi, j'ai quand même été bosser dans un café avec une amie, euh, j'ai pas vlogué encore une fois, euh, voilà, ça c'est tout moi, j'ai écrit la moitié d'un chapitre. Et là, ce matin, je me suis motivée euh, pour aller euh, à l'hybride café, qui est, un, qui est un café que j'aime bien à Montpellier. Euh, et pour y bosser euh, toute la matinée. et donc là j'ai bien avancé, j'ai terminé le chapitre euh, d'hier, où j'avais un peu de mal, c'était sur Prudence et, et je savais pas trop quel sujet aborder, c'était Prudence avec Romane et Monique, c'était une chapitre de discussion, et je savais pas trop de quoi les faire parler, et finalement je leur ai fait parler de, de trucs de lesbiennes, euh, donc voilà c'est plutôt cool. Et là, du coup, euh, j'ai fait terminer tous les chapitres jusqu'au 66, j'ai plus de trous au milieu, et j'ai commencé le 67, euh, qui est un chapitre sur Oman, euh, que j'aime beaucoup pour le bon moment. Euh, mais que j'ai pas terminé, parce qu'il fallait que je rentre pour manger, tout simplement. Euh, voilà, donc je pense que je vais essayer de m'y remettre aujourd'hui, euh, pour terminer le 67. Et puis après ça, je pense que je terminerai tout simplement ce vlog, et je le montrerai, et on verra ce que ça donne, et on verra si ça vous semble intéressant. Parce que bon... Je sais pas si c'est vraiment intéressant. On peut me dire allez, si c'est intéressant dans les commentaires ou pas. Voilà. Coucou, je termine ce petit vlog. Je viens de terminer euh, le chapitre 67 de Tant qu'il le faudra. Chapitre que j'ai donc commencé ce matin. Euh, donc je suis plutôt bien. Euh, la partie 3 de, de Tant qu'il le faudra avance. Au final, j'ai donc écrit 9 chapitres euh, de la partie 3, slash tome 3. Euh, de temps qu'il le faudra, donc c'est plutôt bien, même si je ne suis, me rends compte que je ne suis qu'au début et que ça va être très compliqué de finir cette histoire. Euh, je me rends compte qu'il y a plein d'intrigues qui sont pas du tout résolues et qui ont besoin de plus de temps, enfin bon, ça va être un peu la galère. Mais bon, euh, voilà, ce sera tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé, on se refera ça possiblement à l'occasion, on verra. Euh, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos.